Vous savez, en matière de sexe clinique, on avance crescendo. Et si vous avez vu en phase 2, on a utilisé par exemple 450 enfants. On n'a pas rapporté un effet indésirable lié au vaccin, ce qui est déjà très positif. Et en termes de sécurité, s'il faut, faut comparer ce vaccin à RTSS ce que nous avons également testé dans le même contexte, et ce vaccin a une tolérance incroyable, irréprochable. Et donc, sur le plan de la sécurité, nous n'avons aucune crainte. Alors, les populations avec lesquelles nous travaillons, sont également des populations assez bien avisées parce que ça fait plus de dix ans que nous travaillons dans la zone de même. Donc les, les populations comprennent les enjeux et s'engagent justement à nous accompagner et nous engageons ces populations-là justement dès le départ avec un processus d'engagement communautaire qui permet justement la mise en œuvre très sereine de nos activités de recherche. Alors nous, eh, travaillons depuis plus de dix ans et jusqu'à présent, eh, on n'a pas encore rencontré de problème majeur qui puisse compromettre la mise en œuvre Travail et nous espérons également que pour cette phase 3, nous serons dans la même disposition et dans les mêmes conditions pour pouvoir dérouler très, très tranquillement cette étude qui doit prendre au moins deux ans.